Les échanges entre les dépositaires du pouvoir traditionnel et le ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières ont porté sur six idées principales qui permettront dans un futur proche de renforcer la sécurisation des droits fonciers coutumiers et la gestion des litiges fonciers. Nous avons notamment partagé avec eux l'idée qu'à travers un document, une attestation de possession de, de droits fonciers coutumiers, nous puissions travailler à leur conférer une sorte de place particulière dans cette procédure. Une audience qui est intervenue quelques heures après la clôture des travaux de la semaine du foncier où des résolutions ont été prises pour parfaire la réforme foncière en cours engagée par le président de la République, Paul Biya. Au-delà de la législation foncière, il y a la gouvernance foncière, euh, la gestion des terres au quotidien, les procédures permettant de faire en sorte que la terre soit véritablement cet instrument de promotion du développement. Nous devons pérenniser cette dynamique de réflexion collective. Visiblement satisfait, le réseau des chefs traditionnels d'Afrique espère que les fruits de cette concertation porteront la promesse des fleurs. Nous nous portons euh, garant et nous pouvons dire à nos autorités de savoir compter sur nous pour implémenter cette foultitude de tests que nous avons pu Nous aujourd'hui que nous sommes fiers et nous allons prier tous les dieux pour que cela se réalise. Selon le ministre, les chefs traditionnels qui sont désormais au centre des transactions foncières à la base devront jouer leur rôle pour faciliter la mise en œuvre de cette réforme foncière et domaniale qui est restée longtemps un serpent de mer.